Chez Tecalion, on a entre 125 et 130 employés. Ça varie un petit peu, mais c'est à peu près 125 à 130 employés. L'Internet des objets, c'est l'interconnexion des machines avec les personnes. C'est des objets, justement, qui permettent de s'interconnecter les uns aux autres au même titre que l'Internet interconnecte les ordinateurs les uns aux autres. Donc, l'Internet des objets, on connecte les équipements lourds et légers, différents types d'équipements, et on va chercher des, des, des données à travers les mouvements, euh, à travers euh, euh, peu importe ce que l'équipement peut produire. Nous, dans notre cas ici, on a des fours, on va chercher les courbes de température, on a euh, des traitements des bassins de, de plaquage, nickel, chrome, ainsi de suite. On va chercher les courbes d'ampérage, les courbes de voltage pour aller contrôler notre procédé de façon efficace. efficaces